Salut l'internaute et bienvenue dans le huitième numéro d'Ils aussi mille choses à te dire Le monde de l'émission est aussi long qu'on l'aime Bien évidemment parce qu'on a pu papoter avec pas mal de personnes super cool Comme Mathilde Panot, députée France Insoumise Nicolas Merieux, mon cher ami de la barbe Mais aussi Eleven Takard, Die Boycott, ou encore Virginia Marcus, l'antispéciste suisse toutes des personnes parfois amies, mais surtout passionnées et passionnantes. Je suis aujourd'hui à Lyon et plus précisément dans le parc de la Tête d'Or, comme tu peux le constater, lieu où m'a donné rendez-vous Aurore. Jeune femme de 33 ans qui a choisi de venir vivre ici à Lyon après ses études de communication à Paris. Ce qui l'a amené à travailler dans le monde merveilleux de l'image de marque et du marketing et en freelance parce que sinon, c'est pas drôle. Mais suite à un voyage en Afrique, ses certitudes occidentales ont été complètement bouleversées, jusqu'à affecter ses projets de vie personnels et collectifs. Et c'est justement de tout ça dont on va parler avec elle tout de suite. Eh bah ben salut Aurore Salut Jimmy Comment tu vas Ça va bien, je suis stressé. C'est stressé, mais peu faut peur. pas, faut pas que si on est entre amis, même si on s'est rencontrés il y a seulement quelques heures. Ouais, mais c'est impressionnant, il y a du monde, il y a des caméras, ça fait ça C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a aussi euh, le parc et l'ambiance euh, hyper sympa, il est joli ce parc. Ouais, complètement. C'est un endroit que j'aime beaucoup ici à Lyon. Et du coup, c'est ma première question. Pourquoi t'es venu l'idée euh, déjà de m'appeler moi et de m'amener là, dans ce parc Alors, euh, pourquoi t'appeler toi Parce que tu fais partie aujourd'hui d'un mouvement qui tient vraiment à cœur, qui est la mouvance zéro déchet, la mouvance s'occuper de l'environnement, euh, s'occuper aussi de l'économie. Enfin voilà, tu es vraiment euh, sur, tout, sur tous ces combats-là euh, à la fois. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, qui me touche beaucoup aujourd'hui. Et en créant la Griffe Noir Store, j'ai vraiment euh, jeté plusieurs appels à l'aide un petit peu partout ouais. pour m'aider à me faire connaître, à faire connaître le projet, à sensibiliser les gens. Et tu as généreusement accepté de m'aider là-dedans, donc euh, voilà. Et pourquoi au parc, pourquoi ici à la Tête d'Or C'est un lieu que j'aime beaucoup, c'est un des premiers lieux où je suis venue euh, quand j'étais ici à Lyon. J'ai cherché en fait les écrins de verdure, parce que je venais de Paris, donc Paris, il y a très peu d'endroits. Mm -hmm. Et le parc de la Tête d'Or est vraiment un parc qui est très très beau. Et en arrivant ici, j'ai découvert le zoo du parc. Et voilà, une fois de plus... Qu'on a visité là, il y a 5 minutes. Voilà, qu'on a euh... visité, t'as pu voir un petit peu ce que ça donnait c'est effrayant quand même un peu, un enfin moi peu, hein. les eaux à la base, euh, je suis pas fan du tout, hein, forcément de voir là euh, ce lion et cette lionne euh, sur 300 mètres carrés alors qu'il leur Tu m'as dit combien d'hectares qu'il leur fait Théoriquement c'est entre 4000 et 13000 hectares le territoire d'un lion. Bah ouais. voilà ça parle, ouais. tout simplement quoi. Ah, On est exactement est, euh, dans le thème. Et puis pour euh, renchérir sur le fait de ton projet, alors j'ai pas généreusement euh, accepté, c'est parce que ça m'a grave beauté. En plus, il euh, y a eu feeling entre nous, on s'est appelé plusieurs fois au téléphone. Ouais. Et, puis, euh, et puis moi, ça, dans, dans, dans, ce, dans cette série, euh, disons aussi choses euh, à te dire, c'est des gens euh, que je trouve passionnants et passionnés. Et euh, je t'ai trouvé passionnante et passionnée. Merci. Donc, donc ce zoo, parlons-en là, ce zoo qui est à, à Lyon et. Euh, et qui, qui abrite des zèbres, qui abrite des girafes, des éléphants Oui. Euh, non, les éléphants ont disparu, les éléphants ont été retirés il y a quelques années maintenant, je crois 5 ans. Okay. Parce que justement, ils étaient dans un espace vraiment trop petit, et ils commençaient à devenir complètement fous. Ça a d'ailleurs créé une grosse polémique à Lyon parce qu'on ben, a voulu ils les renvoyer en en fait, euh, ouais, complètement. Ils étaient vraiment en train de devenir fous. Et donc, il euh, y a plusieurs euh, mouvements de protection euh, animale qui ont essayé de, de les sortir de là. Et ils ont été, euh, ils ont été récupérés. J'espère qu'aujourd'hui, ils ont une vie meilleure que, euh, que là où ils étaient en tout cas. Zoo, nature, tout ça, c'est un lien avec. Bon, toi, tu graphiste en fait. Si je ouais. peux te cataloguer à une case à cocher, ce sera ça Ce sera ça. Ok, même si on n'est pas que son métier et loin de là, tu es graphiste. C'est ce, ce qui te fait vivre aujourd'hui. Euh, mais tu un, un projet qui est un peu plus, qui est déjà lancé la griffe noire. Ouais, qui a un an maintenant. Là maintenant, tu peux en reparler plus précisément s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors, c'est un projet qui est parti en fait d'un gros pétage de câbles. Euh, il y a maintenant deux ans de ça, je bossais dans le commerce alimentaire, toujours en parallèle de mon métier de, de graphiste, vu que c'est du freelance et que ça ne paye pas toujours bien. Et donc, j'ai choisi vraiment de, de quitter euh, cet emploi parce que. Euh, eh ben, en travaillant dans le bio, j'ai découvert tout ce qui concernait euh, l'alimentaire, tout ce qui concernait euh, le. Dans le bio, parce que tu avais aussi chez qui J'ai bossé chez Naturalia. Donc chez Monoprix Chez Monoprix. Voilà, donc c'est le... bien de, de, de différencier parce que voilà. c'est le petit magasin bio local qui Exactement fait les choses correctement et la grande distribution. On est vraiment distri. près du producteur. Pas Exactement. Là, monoprix. Bon. Donc on est sur de la grande distribution okay. de, de bio. Et donc j'ai pu découvrir bah, tout ce qui était euh, gâchis alimentaire, même si on passait par des associations pour reverser nos invendus, etc. Et au final, c'est un métier qui ne m'a absolument pas plu. Moi, j'étais rentrée là-dedans en me disant « c'est génial, euh, je vais vraiment m'intéresser au bio, je vais euh, m'engager un petit peu, dans, enfin, je vais travailler dans quelque chose qui a un sens. » Je voulais vraiment trouver, euh, trouver un sens euh, au, au côté commerce et pas bosser dans une industrie textile euh, qui est un des plus gros pollueurs aujourd'hui euh, au monde. Ouais, ouais. Et ça a été un échec total. Donc je suis partie de là, en fait, il y a deux ans complètement désabusée, en me disant « ok, donc là... « Qu'est-ce que tu fais maintenant Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Je m'étais complètement perdue dans, dans as ma vie. Là, à ce moment-là euh, J'avais 30 ans. Ok. Voilà, et donc je me suis dit « Qu'est-ce que tu fais ?»« que, Où sont tes valeurs ?»« qu -ce que tu, Qui tu as envie d'être ?»« Et euh, autorise-toi à l'être. » Donc, j'ai quitté cet emploi et je suis partie réaliser un rêve de petite fille. Je suis une passionnée en fait, de l'Afrique, des, des grands félins, des, des grands mammifères. Et donc, je suis partie en Namibie euh, faire une mission de bénévolat. Et j'ai travaillé avec des grands félins euh, à leur euh, aider, à leur réintroduction en milieu naturel. Donc, euh, pendant, pendant plus d'un mois, ça a été une expérience absolument fabuleuse. Ouais. Et quand je suis rentrée, puisque là-bas, je me suis vraiment intéressée. Euh, j'ai pas juste été euh, spectateur de ce qui se passait. J'ai vraiment, euh, vraiment agi, j'ai posé des questions, cherché. À à savoir comment comment les aider parce que ce sont des organismes qui ne vivent que par le biais de, de donations et de donations de particuliers de grosses fondations ce, ce genre de choses l'état n'aide pas L'État a bien conscience, en fait, à chaque fois du patrimoine touristique euh, qui est en jeu. Ouais. Mais malheureusement, par rapport à tout ce qui est conscience politique, euh, pour le moment, il n'y a rien de tranché. En fait, la situation là-bas est vraiment très compliquée, puisque c'est vraiment un pays qui est en plein développement. Et ouais. donc, le, le souci qui se pose par rapport à la préservation des espèces, c'est l'avancée du territoire de l'homme sur le territoire de l'animal. L'urbanisation. Exactement. Et surtout, les cultures, l'agriculture, qui là-bas est en pleine expansion, est vraiment en train de On se reste développer. Les forêts primaires, etc. Complètement. Le souci, c'est qu'il n'y a pas d'engagement politique vis-à-vis -vis de. Euh... Vis-à-vis -vis de la protection des espèces là-bas, parce qu'on ne veut pas faire passer soit l'humain, soit l'animal en priorité. Bah, l'humain, en fait, finalement. Au final, c'est l'humain, puisque c'est son territoire qui avance. Euh, ouais. okay, on n'est pas loin de prononcer le mot capitalisme. Pas très loin. <rire> Mais ouais, pour le coup, ouais. hein, c'est un peu ça, la croissance est mmh. absolument freinée. Alors qu'ils ont un trésor entre les mains, ils ont un patrimoine naturel qui est absolument magnifique et ils sont quand même bien conscients qu'ils doivent le préserver. ces voyages, qu'est-ce que euh, ça a changé chez toi parce que tu, on, on s'était dit euh, par téléphone, il y a eu un déclic, il y avait un truc, euh, ça a changé ta perception de quelque chose. De quoi, raconte-moi. Alors mon premier voyage, ça a été un safari photo. Je voulais vraiment découvrir l'Afrique, je voulais aller voir ce, ce continent euh, dont j'étais vraiment totalement amoureuse depuis que j'étais toute petite. Et donc je suis partie au Kenya, je suis partie faire un safari photo de 10 jours, camper dans la brousse, enfin vraiment voilà, avec un impact sur l'environnement minime. Okay. Et j'ai vraiment apprécié ce mode Sack de vie. C'est ça, sac à dos, tente au milieu de la brousse, on allume un Parce feu. Kenya, on a un peu quand même l'impression quand même. c'est assez touristique, il y a beaucoup ouais. de gens qui y vont. Donc n'était pas tout à fait. Enfin je sais pas dis-moi. C'était que... vraiment hors des sentiers battus. J'ai okay. pas passé une nuit dans un lodge, j'ai pas. Okay, okay. As vraiment, voulu été faire vraiment... Ça. Voilà, c'était okay. un, petit, un petit groupe de cinq personnes, euh, des gens avec qui j'ai encore aujourd'hui des liens très forts parce que ça, a vraiment, ça nous a vraiment rapprochés. Et j'ai vraiment apprécié ce mode de vie de vivre avec pas grand chose. On allait acheter des fruits, des légumes, on faisait à manger là comme ça sur le moment. La vaisselle, elle était faite avec euh, un litre d'eau. Et c'était vraiment, tout était basé sur le fait qu'on avait besoin de rien. Et au final, c'est vrai qu'on a besoin de rien. Mais oui on... Enfin voilà, et donc ça a complètement changé euh, ma... ma vision des choses. Et quand je, suis rentrée, euh, quand je suis rentrée chez moi, le premier truc que j'ai je... fait, je me souviens, je suis rentrée dans mon, je me... enfin, je suis rentrée dans mon appartement, ouais. je me suis assise dans mon canapé, j'ai regardé autour de moi tout ce que j'avais parce que j'étais... Euh comme tout le monde dans la consommation de, de masse. Et j'ai regardé tout ce que j'avais et je me suis dit « mais tu n'utilises rien ». Et à partir de là, j'ai vraiment voulu adopter euh, un mode de vie, rentrer dans, le, dans la mouvance zéro déchet, essayer de, de réduire complètement mon impact sur l'environnement. C'est génial parce que ce que tu racontes là, alors tu petit aparté, c'est que moi je peux partir au Kenya, mais pareil, craquage 2016, boulot, machin, un peu comme toi là. Et je suis parti à pied euh, une randonnée de 45 jours en Italie, depuis chez moi à côté de Genève. Et ce que tu décris, le fait de vivre de rien, c'est-à-dire un petit réchaud, tu fais ton petit thé, t'achètes 3-4 fruits dans les villages où tu traverses et tu campes, machin, et eh ben, cet inconfort était devenu mon confort et en rentrant tu te retrouves inondé d'objets qu'on t'a qu forcé à acheter par culture, enfin ah, oui. tu vois, par, par la publicité omniprésente. Et il y a eu, le, as eu des déclic en fait, as eu, euh, et t'es reparti, reparti de là-bas. Voilà, je suis reparti de là-bas, donc du coup trois ans plus tard, après cette expérience, c'est cette première expérience-là qui m'a donné envie d'aller justement travailler dans le bio, d'aller travailler dans quelque chose d'utile, okay. euh, dans quelque chose qui pour moi avait une valeur euh, autant éthique qu'environnementale. Mais ça n'a pas marché. Échec. Échec. Voilà. Donc est né ce projet voilà. Voilà. de partir en Namibie et vraiment de partir cette fois-ci euh, travailler, donner de ma personne et voir comment ça se passait euh, réellement là-bas. C'est-à-dire ne plus être du côté touristique de la chose, mais vraiment acteur okay. de, euh, de, de cette démarche. Pas observer, mais agir. Voilà, complètement. Okay. Il y a eu plusieurs choses. On était plusieurs euh, groupes d'intervention en fait euh, là-bas. Ouais. Disons que l'organisme le, dans, le, dans lequel j'étais euh, nous divisait en plusieurs euh, plusieurs parties. Moi, j'étais à la préparation de la nourriture pour les grands carnivores. Donc, ça veut dire avoir des pièces de viande énormes devant moi qu'on coupe en plusieurs morceaux. Ça veut dire aussi prendre la jeep et donc faire le tour des, euh, des différents enclos, des enclos qui font des hectares. Donc là, on n'est plus du tout sur ce qu'on a pu voir ici Alors avec pour, avec les lions. lions voilà. Énorme. On est vraiment sur sur des territoires qui sont vraiment très grands et donc aller distribuer la nourriture à ces animaux qui sont en phase de réintroduction à l'état sauvage. Ok, ok. Et ça, tu as fait ça combien de temps J'ai fait ça pendant un peu plus d'un mois. Et au retour à Lyon, c'est là qu'est né ton projet La griffe noire store. Ok. Ouais. Et donc là, maintenant, il faudrait que, il faut que tu nous en parles. C'est quoi la griffe noire store Déjà, rapidement, pourquoi la griffe noire ouais. Parce que j'ai vu un peu, là on voit d'ailleurs à l'image, euh, ton tatouage dans le cou, tout ça, ça vient de là, est-ce que c'est ouais Et... C'est exactement ça. En fait, le... le nom de la griffe noire, c'est un nom qui me suit depuis que j'ai commencé mon activité de graphiste à Paris. Je cherchais en fait un moyen de me, de me définir, j'avais pas envie d'être définie par, euh, par mon nom, j j enfin, moi j'aime beaucoup le visuel, j'aime beaucoup les choses qui parlent. Et j'ai toujours été passionnée par le guépard, donc j'avais restylisé une, une empreinte de guépard, que ouais. je me suis fait tatouer dans le cou. Euh, parce que pour moi, le coup c'est vraiment, c'est vraiment la base, c'est là d'où part le cérébral. Enfin voilà, donc euh, j'aime okay. vraiment beaucoup ça. De là est venue la Griffe Noire, euh, qui a évolué donc, avec la Griffe Noire Design pour mon activité de graphiste freelance, et qui est devenue la Griffe Noire Store. Ce parallèle store, en fait, il est arrivé donc justement après cette expérience en Namibie, où j'ai pris conscience là-bas des difficultés qu'avaient les, les personnes à trouver des fonds, à lever des fonds, parce qu'entretenir un animal là-bas coûte vraiment extrêmement cher. Euh, C'est un travail de longue haleine. On ne peut, on ne peut pardon, réintroduire un animal à l'état sauvage qu'à partir de deux ans quand il arrive à maturité sexuelle. Ouais. Généralement, c'est des animaux qui sont trouvés tout petits, parce que les braconniers, la mère a été tuée, etc. Enfin, okay. le, le conflit homme-animal avancé à nouveau du, du territoire de l'homme sur celui de l'animal. Donc, il faut vraiment euh, s'occuper et entretenir ces animaux pendant au moins deux ans avant de pouvoir les réintroduire. Euh, L'étape de réintroduction, également, coûte Énormément d'argent parce qu'il faut les déplacer sur au moins 500 km, sinon ils ont tendance à revenir à l'endroit où ils ont grandi. Euh, il faut payer l'entrée dans les réserves, il faut, il faut payer faire les... les humains qui voilà exactement les gardes forestiers qui sont, qui sont là-bas donc pour, pour lutter contre le braconnage, la surveillance, les colliers émetteurs, c'est quelque chose qui coûte aussi très très cher. Pour et donc, surveiller. Tout ça toi hein. alors justement, dans tout ça, moi, comment aider là-dedans Bah ouais, comment tu et donc en rentrant à Lyon, j'avais qu'une seule idée, c'était vraiment devenu une obsession. Je me suis dit, je veux aider, je veux faire quelque chose et je veux ma fondation. C'est quelque chose en fait qui me trotte dans la tête depuis déjà… Ça, c'est l'objectif. Voilà, depuis déjà des années. Et donc, comment arriver à ça en récoltant des dons et comment récolter des dons aujourd'hui J'ai vraiment voulu, euh, plutôt que d'aller taper... Déjà, je suis toute seule sur ce projet. Donc, plutôt que d'aller taper moi toute seule à des portes et... Tu l'as fait ou pas Je l'ai fait, ouais. mais c'est très compliqué. Ouais. Donc, euh, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et je voulais vraiment aussi partager cette expérience que j'avais du zéro déchet, d'essayer d'avoir un impact minime sur l'environnement avec les gens. Et donc, j'ai voulu essayer de lever des fonds pour euh, donc, créer cette fameuse fondation à terme, La Griffe Noire, ouais. euh, par le biais d'un produit éthique, propre, respectueux de l'environnement et engagé pour l'environnement. Et ce produit c'est quoi C'est le taux de bague. Tu en as un à nous montrer là Ouais j'en ai un, il est juste ici Et donc là c'est une création qui est signée de ta griffe si je puis dire Exactement C'est complètement toi qui l'a pensé Alors créer non et tu vas pouvoir m'en parler après parce que tu as sélectionné C'est ça qui m'a plu en fait moi dans ce truc Alors bien évidemment le but ultime de tout ça c'est les animaux C'est la préservation des animaux et de la nature qui est en disparaissant partout Tellement que maintenant comme tu disais tout à l'heure quand on visitait le zoo Peut-être que dans 50 ans on pourra nous voir les animaux que dans les zoos Et c'est dramatique Dans des petits espaces parqués dans les euh, boîtes, comme tu me disais exactement. tout à l'heure, tu vois. Euh, le, le, le but ultime, c'est donc euh, récolter de l'argent parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut financer les cette projets. préservation, exactement. Ouais. Et euh, ce que j'ai aimé dans ton projet à toi, c'est que tu as lié, dans une cohérence, euh, un projet qui est euh, de créer quelque chose donc d'artistique. Moi, je moi qui suis artiste, ça me touche bien évidemment. Toi, tu l'as aussi. Et quelque chose de propre, de bout en bout. Oui. Alors, je, je, vais, je vais je vais te le dire à ta place, mais tu me confirmes ou tu infirmes ce que je dis, mais euh, le coton est bio Oui. Il est équitable, oui. il n'y a, a personne qui bosse en, en étant exploité comme nous l'encre voilà. n'est pas des métaux lourds, euh, tout est biodégradable, machin. Mmh. En fait, le souci qu'on trouve euh, aujourd'hui, j'ai vraiment voulu trouver un produit qui, pour moi, était vecteur de zéro déchet et euh, vecteur de respect de l'environnement. Ouais. Et en rentrant à Lyon, je me suis un jour posée euh, rue de la République sur un banc, j'ai regardé autour de moi et je me suis aperçue que 80% des femmes qui avaient entre 18 et 35 ans portaient un taux de bague. Et ne portaient... point là oh, C'est énorme, c'est vraiment énorme. Aujourd'hui le taux de bague c'est devenu un accessoire de mode. Oui. C'est devenu un produit de grande consommation. Et je me suis vraiment... Euh, J'ai été un petit peu déçue parce que... Ayant bossé dans, dans une boîte bio, j'ai vendu du tout-bag, j'ai utilisé du tout-bag et d'ailleurs j'ai découvert comme ça. Et pour moi c'était vraiment quelque chose d'utile, euh, qui était censé remplacer le sac papier, qui était censé remplacer les gros sacs en polypropylène. Pour les courses, etc. Voilà, voilà. exactement. J'utilise moi-même d'ailleurs. Complètement. Et, et en fait, je me suis rendu compte que c'était devenu un accessoire de mode et quelque chose qui avait été complètement vulgarisé par la société de Mais consommation. Ça ça Parce que chez moi, j'en ai genre 20. Le le, euh, sur les festivals, on t'en offre, ou t'en achètes sur les concerts, euh, les magasins t'en offrent pour un bal, machin. Alors, du coup, la question qui fâche, pourquoi euh, toi qui euh, vise euh, quelque chose du coup euh, d'éthiquement parfait, enfin tout du moins dans s'en rapprocher, pourquoi créer un produit de consommation pour le vendre du coup, explique-moi. Alors, il y a vraiment toute une démarche derrière. J'ai fait énormément de recherches sur le taux de bague et je me suis aperçue justement que ce produit qui avait été vulgarisé ouais. euh, aujourd'hui est fait dans des conditions déplorables. La plupart du temps, il est fait en Chine ou sinon, il est fait en Inde. Il ouais. est très rarement en coton recyclé, quoique beaucoup plus, enfin, ou en coton bio, mais beaucoup plus aujourd'hui, mais pour se donner bonne conscience. Et après, il est soit floqué. Donc là, on utilise des matières plastiques pressées à chaud qui, quand elles vont se dégrader, ben, ça nature, donne des ben. microparticules voilà. et donc c'est hyper rend, nocif. Merci. Et si elles sont imprimées, elles sont imprimés avec des encres qui contiennent des métaux lourds, mmh. des solvants des métaux lourds, donc qui passent derrière dans les eaux usées quand on les lave, quand on les fabrique et également quand ils vont avoir à se dégrader. Moi je voulais vraiment redonner euh, ces lettres de l'onglet au de bague et en faire un produit qui soit vraiment propre du début à la fin. Donc j'ai choisi un support de coton bio. La culture de coton bio, c'est une culture qui aujourd'hui utilise 80% moins d'eau déjà à la base que la culture du coton classique. Okay, c'est un pareil. coton qui n'est pas traité. Et j'ai trouvé un imprimeur en France, euh, qui est basé en Bretagne et qui est quelqu'un d'absolument fabuleux, qui fait un travail vraiment très très beau et qui imprime avec des encres bio. Il a des encres labellisées bio, ils sont deux en France à avoir, à avoir ce label-là. Et donc, du coup, on a un produit qui est complètement propre. Il peut être passé en machine, et si jamais, là, aujourd'hui, je choisis de l'abandonner dans ce parc, ce serait dommage. Ouais. Mais en se dégradant, il ne va absolument pas polluer son environnement. Ok. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, si je comprends bien, euh, c'est à travers ce, cet unique produit pour l'instant, peut-être que tu en auras d'autres plus tard que tu pourrais proposer, euh, c'est comme un prétexte pour l'appel aux dons Complètement. Voilà, donc euh, le prix de vente, il est de Le prix de vente, il est de 20 euros. Et les dons Et les dons, alors sur un prix de vente à 20 euros, ouais. on a 4 euros de dons. Qui, vont directement, qui sont directement reversés à deux associations avec lesquelles je travaille, okay. qui sont la CCF, donc la Cheetah Conservation Foundation, qui s'occupe de la conservation et de la réintroduction du guépard à travers le monde. C'est un organisme qui est basé en Namibie, à nouveau, et ouais, que j'ai eu la chance d'aller visiter au mois de janvier, euh, rencontrer la fondatrice, Docteur Laurie Marker, avec qui euh, j'ai eu une interview et qui est quelqu'un d'absolument fabuleux. Okay. Donc ça, c'est la première euh, fondation. Et la deuxième, c'est la WCN. C'est un organisme hein, qui va lui redispatcher à différentes associations, parce que je ne voulais pas léser, me fixer uniquement sur un animal même si c'est mon préféré. Bien sûr. Et donc du coup, qui redispatch à différentes fondations, à différentes associations de protection, autant en France qu'à travers le monde. Sur ces 20 euros-là, on peut être complètement transparent, il y a 4 euros qui part directement, directement à ces fondations. Et les 16 euros Alors les 16 euros restants, en fait, j'ai aucun aucun but à m'enrichir sur ce projet-là, pas du tout. Ils sont directement bloqués euh, pour créer une fondation à terme. Donc, il n'y a vraiment aucun, aucun bénéfice qui est mis de côté moi, pour me verser un salaire. Ou, tu veux euh... financer ce rêve-là Exactement, fait, pour complètement. Termes, je okay. veux vraiment arriver à, à avoir cette fondation. Donc, 4 euros qui sont reversés tout de suite euh, aux assos auprès desquels je me suis engagée okay. et tout le reste qui est bloqué okay. jusqu'à obtenir une fondation. Oui, du coup, avec ces euros-là, ces euros, c'est ces quand même pas grand-chose. Pour... Alors, c'est beaucoup par rapport à 4, c'est évident, mais euh, pour, faire, pour fonder une fondation. Là demain, si là, il a, y a un riche un riche euh, euh, Monsieur Bernard Arnault qui a peut-être encore quelques milliards pour sauver quelque chose d'autre. <rire> en ce moment, ils sont tous là à, à, à, à sortir des millions partout, ouais. pour, euh, pour euh, reconstruire l'entraînement de, de Paris. Euh, peut-être que là, quelqu'un voudrait te donner combien il te faudrait alors, en soi, monter une fondation, ça demande pas grand-chose. Il faut 10 000 euros de capital de base pour pouvoir ouvrir une fondation. Le souci, c'est que pour obtenir le statut de fondation, okay. c'est vraiment pas grand-chose. Ouais. Mais pour agir, euh, après, ça demande des centaines, des dizaines, des centaines de, de milliers d'euros. Moi, à la base, j'aimerais vraiment faire de la griffe noire, donc une, une fondation à part entière. Et ce que j'aimerais, c'est aller soutenir des projets, aller vraiment... Euh, déjà aider les organismes auprès desquels je me suis, euh, je me suis engagée, mais aussi aller soutenir d'autres associations qui vont aller toucher à d'autres choses, qui vont aller toucher à l'écologie, qui vont aller toucher au zéro déchet. Il euh, y a plein de gens autour de nous qui ont des projets magnifiques, qui ont vraiment de grandes idées, qui veulent nous aider à dépolluer le monde, qui veulent nous aider à donner accès à de l'eau potable, qui veulent nous aider à euh, avoir de nouvelles façons justement de pouvoir surveiller les espèces qu'on réintroduit. Donc il y a des jeunes aujourd'hui, par exemple, en Afrique qui montent des projets pour créer des gardes spécialisées dans les parcs nationaux pour arrêter le braconnage. Donc voilà, tout ça, c'est. C'est vrai que tu as du boulot vu que la nature est complètement en danger. Voilà. Euh, effectivement, il y a, y, a, y a projet, il y a, y a travail à faire sur tout ça. Exactement. Et donc en fait, euh, un petit peu comme M. Euh, Nil avec Free est devenu aujourd'hui euh, un, un gros producteur de plein de projets mais autour du numérique, ouais. moi vraiment à terme, mon rêve, ce serait d'être un peu la, la même chose mais autour de l'écologie, de l'environnement et euh, de la préservation des espèces. Moi ce que je veux vraiment c'est que les gens, si jamais ils veulent pas justement acheter un taux de bac de plus, si jamais ils ne veulent pas à nouveau adhérer à cet esprit de consommation, ce que je comprends complètement et que je n'encourage pas, je veux vraiment sensibiliser à, à l'éthique, au projet vraiment final. Qui est, euh, qui est la griffe noire d'avoir cette fondation et j'encourage les gens en fait à devenir mécène d'une fondation. C'est quand même quelque chose de génial mais de se ouais. dire bah voilà, j'ai peut-être mis que 5 euros, j'ai peut-être mis que 10 euros, j'ai peut-être mis que ce qui me restait à la fin du mois, j'en sais rien. Euh, on parle aujourd'hui du centime solidaire quand on paye en carte bleue ou l'arrondi oui, oui. solidaire, ce genre de choses. Ça peut aussi être ça, pourquoi pas mais... C'est le nombre qui fait la force. Exactement, voilà. complètement. Et encore une fois, il n'y a pas de petits gestes. Je vais reprendre un slogan qui est vraiment, euh, bah ouais, bien, qui est vraiment bien connu, mais il n'y a pas de petits gestes et aujourd'hui, si jamais tout le monde, tout monde le fait, fait. Toi aujourd'hui tu pourrais être mécène de ma fondation par exemple. C'est un titre vrai. quand même qui... Euh, voilà ouais, qui, qui, qui, C'est la fait. classe quand même. Un Exactement, peu. complètement. Mais pour les autres qui voudrait acquérir ce, ce tote bag. Est-ce que tu as une offre exceptionnelle oui. à proposer aux internautes euh, aujourd'hui Oui, absolument. Alors la Griffe noire, comme on le disait au début, a aujourd'hui un an et j'avais vraiment envie de fêter ça euh, parce que pour moi, c'est hyper important de, de voir que j'ai réussi à passer cette première année malgré euh, tous les obstacles qu'il y, qu y a eu. Je mets en place une offre spéciale. Mmh. Théoriquement, donc les sacs sont à 20 euros et donc là, pendant un mois, mmh. tous les sacs sont à 15 euros. Avec un code promo, tu peux d'ailleurs leur parler directement dans la caméra qui est juste ici <rire> en leur expliquant tout de suite comment, euh, comment faire. Ouais, donc si jamais vous avez adhéré au concept, si jamais vous aimez bien les produits de La Griffe Noire Store, que vous avez envie donc soit de faire un don, rendez-vous sur le site www.lagriffenoirestore.com et si jamais vous avez, enviri... si jamais vous avez envie d'acquérir euh, un sac, c'est toujours sur le même site. Et donc dans ce cas-là, vous rentrez le code promo anniversaire et vous aurez donc une réduction de 5 euros. Ça n'impacte pas les 5 euros de réduction n'impactent absolument pas les dons qui sont faits aux associations. Ça n'est pas déduit. Ah ouais, ça c'est bien de le préciser ouais. aussi quoi. Oh ouais. Et dans tous le, les cas, vous trouverez dans la barre de description sous la vidéo YouTube. Comme d'habitude, les liens et codes promo. Je suis très heureux d'avoir fait ta, ta rencontre en fait, hein, ouais. sincèrement. C'était super cool, on a même déjeuné ensemble à midi oui. indien. Et c'était pas mal C'était bon, <rire> c'était Est-ce que tu as peut-être un dernier mot à dire aux gens, à internet, euh, je ne sais pas, euh, une phrase qui te tient à cœur Moi, le message que, euh, que j'ai envie de passer, c'est qu'on est, on est tous acteurs aujourd'hui du changement. On a tous quelque chose à faire. On ne peut pas tout faire. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il ne faut surtout pas culpabiliser les gens en leur disant qu'on devrait faire ci ou qu'on devrait faire ça. Chacun fait à sa mesure. Chacun fait vraiment comme il, euh, comme il le sent. Mais... Moi, c'est un projet qui me tient vraiment, vraiment à cœur, parce que je suis amoureuse des animaux depuis que je suis toute petite. Et voilà, on a fait le tour du zoo tout à l'heure, ouais. euh, tous les deux, avec le cœur un petit peu brisé devant, devant ces animaux. Aujourd'hui, on parle de conservation animale. J'ai l'impression qu'en fait, quand on parle de conservation, on parle de mettre nos animaux en boîte, un petit peu comme dans une boule de Noël, tu sais, et pour pouvoir euh, les regarder et les, les conserver et de les cette manière-là. c'est C'est quelque chose qui, qui nous entoure, qui est là, qui est important. Et on... On minimise vraiment l'impact environnemental qu'on a, qu a aujourd'hui et surtout l'importance de tout cet écosystème. On se dit. Bah, on voilà, le voit et s'effondre là dans il les, dans les vues euh, aériennes qu'on qu fait qu'on voit peut-être à l'écran. On voit, à à on voit le, les craintes de verdure là qui nous ouais. paraît grand quand on est dans le parc, mais finalement c'est une final, ville de Lyon qui complètement à... cerné Oui, ouais. de béton et, et c'est contre ça que tu aimes réagir. Oui. il y a vraiment un effet papillon, c'est-à-dire que là aujourd'hui on se dit bon bah ok. Euh, euh, rhinocéros, il reste plus que deux femelles maintenant, donc du coup, euh, c'est pas si grave de toute façon, il en reste encore ailleurs. C'est en fait, une chose va grave, finir ouais. par, en, par en enchaîner une autre et au final, euh, ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite, on n'a plus beaucoup de temps et c'est maintenant qu'il faut agir. Et sans aller si loin, pour rappeler, même si on sait les chiffres, il y a entre 40 et 60% des animaux de la faune a disparu en Europe en 40 ans. C'est gigantesque, on ne se rend pas compte, mais quand il ne restera plus que les humains comme animaux sur Terre, la biodiversité ne sera plus diversifiée. Et il y aura un gros problème qu'on va donc connaître. Donc, toutes mes félicitations pour ton projet. Donc, encore une fois, ravi de t'avoir rencontré. J'espère que les téléspectateurs, les spectateurs et les internautes seront aussi ravis que moi. Et je te dis à la prochaine. Ouais. Ça marche, merci beaucoup. Merci. Salut. Salut. Et comme d'habitude, cher internaute, si tu as apprécié cette vidéo, tu peux la partager, la liker, commenter, parce que plus tu agis avec celle-ci, plus elle sera proposée dans les suggestions sur YouTube. Merci à toi, soutiens-nous sur Tipeee et à la prochaine. Ciao.